Alloué au débat est conclu. Avec votre permission, nous pouvons passer aux déclarations des députés. Je me lève ce matin pour parler de l'éclosion du COVID-19 dans le foyer d'Extended Care à Capuch Casing, déclaré le 6 janvier. L'éclosion n'a pas été considérée comme terminée jusqu'au 24 février. Malgré les appels constants à ce gouvernement d'agir de façon proactive, nous avons été témoins d'un long et douloureux déclin qui a coûté 16 vies dans notre communauté. presque 30, Près 30 des résidents dans ce foyer sont décédés. 90 des résidents, 19 euh, personnels. Les familles ont été coupées parce qu'il y avait un manque de mesures et pas de transparence. J'ai entendu des tra travailleurs de première ligne qui ont crié à l'aide parce qu'ils étaient dépassés. J'ai entendu des familles dont les proches ne recevaient pas des bains pendant des journées et n'avaient pas des médicaments et des aliments. Et cependant, à, à, on disait que les niveaux de dotation en personnel étaient stables, la situation était contrôlée et c'était les affaires normales. C'était bien euh, loin de la vérité. les travailleuses et les travailleurs de première ligne, les partenaires de santé dans la région et la communauté en général, pour leur dévouement, leur solidarité, pensant à cette difficile éclosion. Merci, M. le Président. Déclaration du député, le député de Perth-Wellington. Merci, Monsieur le Président. Je vais mentionner deux des chefs communautaires les plus accomplis à Perlo, euh, Perth, Wellington. Ils veulent s'assurer qu'on reste en bonne santé. Et après la journée internationale de la femme, je voudrais mentionner, ce sont des femmes. La docteure Nicole Mercer, c'est la médecin hygiéniste de Perth, Wellington, santé publique et elle a été reconnue comme une personne d'influence avec un prix du gouvernement local. Elle mérite bien. La docteur Mercer, c'était la première médecin hygiéniste qui a suggéré d'avoir des couvre-visages. Et les gens ont suivi. Pendant une époque difficile, la docteur Mercer a ciblé le positif. Et, et, et elle a, pendant toute sa carrière, été très positive. Elle était une école de médecine où il y avait peu de femmes. Mes concitoyens ont de la chance d'avoir la docteur de et son leadership pendant cette époque difficile. La deuxième personne, c'est la docteure Marriott Fassen, médecin hygiéniste de santé publique de Perth Ellington. Je la connais depuis des années. Je ne pense pas qu'elle a pris un jour de congé depuis cette pandémie. Quand elle a commencé Comment elle a la, la, patient, la passion. Et, elle a répondu on peut faire un changement pour toute une génération dans la santé publique. Ils n'ont pas demandé à avoir une pandémie. Ils n'ont pas euh, d'être dans les journaux tous les jours. Et ils ont pris le leadership pour sauver des vies. On en a besoin et on le remercie. Merci. Déclaration de député, la députée de London Fanshawe. Merci. Ça fait deux ans depuis que ce gouvernement a coupé le, le programme a fait exploser le programme pour l'autisme. Et en fait, beaucoup d'enfants deviennent trop vieux pour recevoir des services. Les enfants qui reçoivent des services ont eu une réduction de services et leur famille espère que le financement temporaire ne sera pas arrêté. Ça fait des années qu'on a annoncé qu'on va changer le programme pour l'autisme en Ontario. C'est un programme basé sur les besoins, mais la, la ministre l'a dit, mais ne peut pas confirmer que c'est les cliniciens et pas les bureaucrates qui auront le dernier mot. Il n'y a pas de stratégie spécifique pour le Nord, les Autochtones et les personnes raci racialisées et pas de, de ou quoi que ce soit pour les autistes adultes et Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu d'accès au programme depuis des années et ces plafonds d'âge ne vont pas répondre aux besoins. C'est un problème que ce gouvernement a créé et refuse de résoudre. Chaque parent d'un enfant souffrant d'autisme peut vous dire que chaque jour est très important. Les parents doivent mettre des hypothèques dans leur maison, être en dette, travailler plusieurs emplois, voyager des heures pour assurer que les enfants reçoivent la. Thérapie. Ils vont au-delà de leur part. Il est bien temps que le gouvernement s'engage à un modèle basé sur les besoins qui n'oublie aucun enfant. Les familles dépendent de ce que vous ayez un bon programme. Merci. Déclaration des députés et de députés député jacks Merci. Je prends la parole pour reconnaître la journée internationale de la femme qu'on a célébrée hier et les femmes fortes à Ajax et Durham. Comme la ministre des services à l'enfance et à la condition féminine ont reconnu, les femmes sont incroyables partout. Depuis ma communauté, les femmes ont joué un rôle important à Ajax et les, les, les, les usines de défense étaient employées. Et il avait des milliers de femmes à travers le Canada. Ces euh, euh, femmes, comme des euh, femmes aux bombes, euh, qui euh, ont aidé le Canada pour les, les, fabriquer des munitions. En 1957, on a eu euh, le, le début des hijacks et. J'étais été euh, fier d'être présent quand on a dévoilé un ministre un, un monument qui a parlé des contributions des femmes. Louise Johnson, qui va célébrer son centième anniversaire, était à la, cette année, était à la cérémonie et a aidé à, tout, euh, à, à, à, à, à, à la construction de ce monument, à la conception de ce monument qui célèbre les euh, réussites des femmes. Je veux remercier elle et toutes les femmes femmes qui ont contribué à notre province et à notre pays. Déclaration de députée suivante, la députée de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, pendant que le gouvernement a préparé un projet de loi de sensibilisation sur euh, la Anémie falciforme et la thalassémie. J'étais co contactée par euh, Regina Ward qui me disait j'ai raci du racisme quand on met qu médicaments. Quand j'ai appelé Regina, elle a dit qu'elle avait des problèmes lorsqu'elle avait des prestations du programme ontarien pour personnes handicapées et sans l'aide des professionnels qui ne connaissaient pas assez la, la, la, la, des, des pranocytoses. Et donc, elle a eu fait beaucoup de tests. Elle est, elle est allée à une clinique pour les douleurs. Une visite à un hôpital à Sainte-Catherine a tout changé. On lui a donné l'impression qu'elle voulait des stupéfiants elle a été euh, bannie d'avoir de, des services du programme, Monsieur le Président. Régina reçoit des soins palliatifs. Même pendant euh, cette époque, elle lutte pour le protocole d'anémie par qui soit obligatoire pour tous les hôpitaux de la province. Les libéraux ne l'ont pas adopté. Et maintenant, les conservateurs font des affiches. Les affiches ne vont pas sauver les... Régina et d'autres qui souffrent ces anémies dans les systèmes de soins de santé. Et vous savez ce qui va aider la mise en œuvre immédiate du protocole de la falsiforme. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député, la députée de Flamborough-Glenbrook. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Je vais prendre un peu de temps ce matin pour me vanter de la popularité de Hamilton avec les producteurs du cinéma. 34 production, compagnies de production sont venues à Hamilton et cette année, cette tendance continue avec déjà une demi-douzaine de productions cinématographiques en cours. Disney, Lifetime, Broadcast, ont choisi Hamilton pour leurs produits. Par exemple, le très populaire et ma série préférée, des Maidsdale, a filmé des scènes pour sa quatrième scène, Hutches au Beach Boulevard. Les, on attire l'attention de beaucoup de producteurs. The Umbrella Academy, et un programme de super-héros, était à 15 à la rue Ottawa et dans le marché Diamond. In the Dark, filmé à l'aéroport de Emmert en janvier, et la fantasy de Netflix, Slumberland, est filmée à Mohawk College, au collège Mohawk. Et il avait aussi The Hunger Games. Hamilton a une industrie du cinéma incroyable. Un studio de plusieurs millions de dollars sera dans un ancien site de manufacture. Et on pense avoir un centre de cinématographie de 14 acres. C'est le troisième groupe dans la cinématographie au Canada. Hamilton, et je suis très fier de ça. Merci. Déclaration de député. Le député de Kito. Kito Bonjour, Monsieur le Président. Depuis le 1er février 2021 j'ai été à des nations accessibles par avion en appui du lancement de vaccin contre la COVID-19. Il y avait de l'hésitation dans certaines Premières Nations. Et les gens hésitaient parce que les peuples autochtones, les Premières Nations, n'ont jamais été au début de l'année. Nous sommes toujours en arrière de la queue, mais la plupart de nos communautés n'ont pas accès à des médecins à plein temps, des cliniques, des pharmacies ou de l'eau potable propre. Et je savais que je devrais aider parce que les gens n'étaient pas sûrs si le vaccin était sécuritaire et qu'il faut prendre pour protéger la, la santé de leur famille, nos langues et notre mode de vie. Cela a pris beaucoup de gens pour avoir ce vaccin pour les gens qui ont aidé à ce que les gens soient dans la liste, soient vaccinés et que c'était prêt à aller. Je vais remercier Orange, le docteur Omertian, tous les médecins et les infirmières qui sont venus dans le Nord, beaucoup pour la première fois pour vacciner la population. C'est un soulagement de savoir qu'on a complété la phase 1, Et la vaccination ne veut pas remplacer les, toutes les disparités à l'accès aux soins de santé que la population a. Et le, cette opération pour les communautés éloignées elle va dans la bonne direction. Miigwech. Merci. La prochaine déclaration, le député de Guelph. Merci. Cette fin de semaine, j'ai eu l'honneur de parler à une marche de. Euh, Protestation contre le Lord of Land. C'est clair que la population ne veut pas que les terres humides soient pavées, ne veulent pas que leurs maisons soient menacées par des inondations. Ils veulent que la qualité d'eau dans les grenades soit protégée. Les gens sont d'écouter du manque de préoccupation et ils se demandent pourquoi le Premier ministre et le député de Pékin ne regardent pas ces préoccupations. Pourquoi on prend des mesures extrêmes pour dépasser des décennies de protection environnementale pour aider un promoteur immobilier qui a des poches profondes? Pourquoi on n'écoute pas la première scénation des schoolgirls? Juste hier, on a eu une stratégie sur les inondations qui indique l'importance de maintenir les terres humides actuelles pour nous protéger des inondations Pourquoi le ministre force euh, le Bureau de protection de la nature de, de, de la région de Toronto pour détruire les terres humides contre toute euh, évidence Je demande au gouvernement d'écouter la population. Écoutez la population que veut cet arrêté ministériel euh, révoqué, qui veut que Dufferin's Creek soit protégé. Écoutez les gens qui ne veulent pas que leurs maisons et les entreprises soient ré risque d'inondation. Merci, Merci monsieur le beaucoup. président. Merci. Déclaration un... de député le député de Chatham Kent Limington. Merci monsieur Merci le président. Avez... Il est à ans. Beaucoup de choses peuvent se passer pendant 100 ans et moins de 100 ans. On a vu l'invention de la télévision, la Grande Dépression, la Prohibition, la Deuxième Guerre mondiale, le premier homme sur la l'expansion de l'Internet, des téléphones stationnaires, cellulaires, les voitures qui se conduisent. C'est incroyable. Imaginez si vous étiez en vie pour tout voir. C'était le cas pour... Marion Sun, de 99 ans, de Massachusetts, Chatham, Kent Limited. Le 28 février, uh, samedi, Marion était uh, très fière de recevoir la, le vaccin. Marion vit toute seule la uh, maison de retraite de Chatham. Il a perdu Orguson. Ils étaient mariés pendant 75 ans et il est décédé il y a quatre ans. Elle est enthousiasmée de voir ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants plus souvent et elle est protégée pendant la pandémie. Euh, Marion va célébrer son 100 ans euh, le 5 avril. Quand elle était jeune, elle était euh, en vie pendant la troisième vague de euh, la grippe espagnole et elle et ses, ses frères et sœurs l'ont contractée. Son frère de deux ans est décédé, malheureusement, mais c ça ont survécu. On voit l'impact que ça touche les euh, gens. On travaille pour avoir le vaccin. Et on peut voir la lumière au fond du tunnel. Et si Marion peut le faire, on peut le faire. Nous sommes forts ensemble et on espère qu'on pourra revenir à la nouvelle normale bientôt. Merci beaucoup. Déclaration de député, du député d'Ottawa-West-Nepean. Merci, c'est un plaisir de prendre la parole pour reconnaître le bon travail fait par la Fondation Elder Care d'Ottawa, soins aux aînés. En 2000, Adam Knight a créé la fondation Elder Care des soins aux aînés pour aider la qualité de vie de nos aînés dans les maisons de, so, de soins de longue durée. Il a établi cette fondation après l'expérience qu'il a vue sa grand-mère. Et donc, il voulait résoudre des problèmes que les aînés comme sa grand-mère avaient, la similisation, l'isolement et le mauvais équipements dans les foyers. Il voulait faire toute une différence Uh, Adam Viva Qualicum à ottawa et sa femme Jessica et deux filles, Thalia et Leora, ont tous travaillé ensemble, travaillent ensemble pour établir cette fondation et faire un travail incroyable. La charité donne des fonds pour les 13 foyers de soins de longue durée sans bilocrative à Ottawa, deux qui sont à ottawa et Ils ont levé presque un million de dollars jusqu'ici. En 2020, Adam était obligé de sortir un peu parce qu'ils avaient du travail. Et on a euh, élu Oriana Tombretti. Et avec Linda Garcia et, et euh, Adam Lee, continue le travail de cette fondation. Betty O. qui a célébré son 80e anniversaire, elle, est, elle, est, elle participe à, à la commission, à, au conseil d'administration et, et a organisé euh, une marche au caming de Santiago pour lever des fonds. À tous les appuyants pour cette fondation, merci de vous améliorer la vie de nos aînés. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations de députés.